Comment imprimer à une échelle précise sur SketchUp version gratuite J'ai beaucoup galéré pour arriver à imprimer sur SketchUp version gratuite mes dessins à l'échelle identique correspondant à mes travaux. Je n'ai trouvé aucun tutoriel valable sur le net. J'ai donc décidé d'apporter ma petite pierre à l'édifice et de partager ma trouvaille. Il est évident qu'il faut avant tout faire un dessin sur SketchUp l'échelle que l'on a choisi. Pour ma part, ce sont généralement des plans au 1 centième, donc 1 centimètre par mètre. Lorsque mon dessin est terminé, voici donc comment je procède. Premièrement, je clique sur les touches « Ctrl A ». Mon dessin est alors entièrement surligné en bleu. Je clique ensuite sur « Fichier et imprimer ». L'interface de l'imprimante apparaît. Je clique sur « Propriétés ». Une deuxième interface apparaît. Je clique sur « Configuration de la page ». Troisième interface. Je choisis l'orientation « Portrait » ou « Paysage » selon la configuration de mon dessin. Puis je clique sur l'icône « Mise en page normale ». Je clique enfin sur « OK » en bas de la page. Je reviens alors aux premières interfaces sur lequel je vérifie que l'option « Adapter à la page » est bien cochée. Je lance alors l'impression. Et quel bonheur de constater que le dessin est bien à l'échelle 1 centième. Je n'ai pas encore testé si un plan au 1 cinquantième sortait correctement sur du A3. Enfin, j'espère que ce petit tutoriel rendra service à certains d'entre vous.